Deux semaines après le déclenchement de la purge sur les marchés financiers, le CAC 40 était hier à la clôture, encore 12% en dessous du niveau qu'il avait au début des événements. Que va-t-il se passer dans les semaines et les mois qui viennent C'est la grande question que chacun se pose et à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. Ce qui est déjà acquis, c'est la réactivation des interventions des banques centrales. Bonjour, c'est Pierre Moumon. Dans cette vidéo, j'analyse le scénario probable qui devrait pousser l'or vers de nouvelles hauteurs. Je ne ferai pas de prévision sur le court terme, tout simplement parce que j'estime qu'il est inconnaissable. Dans une situation telle que celle-ci, de grandes tourmentes sur les marchés boursiers, la, la raison n'est pas un instrument suffisant pour être capable de deviner ce qui va se passer. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est possible de deviner, d'anticiper, en tout cas de déterminer avec une bonne probabilité, c'est-à-dire ce qui va se passer sur le moyen terme et le long terme. Dans quel scénario sommes-nous actuellement, et en particulier depuis une quinzaine de jours Les bourses connaissent depuis 2019 une très longue période de hausse, Bon, qui, bien sûr, a été entrecoupé d'épisodes baissiers. Mais nous sommes depuis, pardon, depuis 2009 dans un cycle haussier exceptionnellement long, ce qui veut dire que les risques de retournement ne cessent d'augmenter. Le deuxième point, c'est que depuis la fin de l'année 2019, cette augmentation des, des, des niveaux des marchés a, a augmenté, a connu une forte accélération ce qui les a rendus encore plus fragiles. Un premier événement de nature à déstabiliser une situation qui était déjà peu stable et survenu. c'est les révisions à la baisse de la croissance mondiale, ou en tout cas l'annonce d'une croissance mondiale qui serait plus faible que ce que l'on connaît depuis quelques années. À cette situation objectivement instable, et dont les opérateurs, les professionnels des marchés financiers savent mieux que, que quiconque, euh, qu'elle est instable et que les résultats qu'ils ont obtenus, les résultats haussiers qu'ils ont obtenus en particulier depuis plusieurs mois, peuvent très rapidement euh, être balayés par un retournement de marché de situation par nature instable et ressentie comme tel à juste titre par les professionnels des marchés financiers, autrement dit par ceux qui sont dont les décisions font l'évolution des cours, est venu euh, s'ajouter euh, l'événement imprévisible, donc ce qu'on appelle le signe noir hein, en, matière de, en matière boursière notamment, euh, qui est la pandémie du coronavirus. Euh, immédiatement, euh, les, les acteurs des marchés financiers, les acteurs de l'économie et puis tous les observateurs ont compris qu'il y avait là un très grand danger de ralentissement économique et donc de, dé de déstabilisation, mais cette fois euh, décisive, des, des marchés financiers. Les fonctionnements des, des intervenants en bourse étant ce qu'ils sont, immédiatement, ceux-ci ont réagi en passant d'une position acheteuse à une position vendeuse. Ce qui a entraîné donc une rupture massive des cours en l'espace de quelques jours et parfois de quelques heures. Donc ce que nous vivons depuis 15 jours euh, correspond au début d'un des scénarios que j'envisageais pour 2020 dans ma vidéo en faite il y a quelques mois, qui s'appelait « Crise de 2020 et les trois scénarios », où à peu près, c'était à peu près ces mots-là qui faisaient le titre de la vidéo, que je n'ai pas exactement en tête. Je, je vous la mettrai de toute façon euh, en, en lien pour que vous puissiez, euh, à la fin de, du visionnage de celle-ci, euh, vous y référer. Dans cette vidéo, euh, j'envisageais un scénario qui serait, parmi les trois scénarios qui me paraissaient euh, possibles et significatifs pour 2020, j'envisageais un déclenchement de crise boursière, euh, donc de crise financière, pour reprendre les, les termes euh, que j'utilisais dans, dans la vidéo en question, euh, qui euh, serait, qui entraînerait euh, très rapidement une très forte réaction des autorités financières, c'est-à-dire des banques centrales, euh, dans le but de le juguler. Ce que j'envisageais également, c'est que cette réaction des banques centrales euh, serait rapidement, euh, euh, serait ra rapidement constituée d'une création supplémentaire de monnaie, donc d'une accélération de la planche à billets, euh, qui est en vigueur depuis maintenant, euh, depuis une dizaine d'années et, et très fortement depuis, depuis 2015, euh, donc d'une nouvelle inondation monétaire euh, dans le but à la fois de rassurer les marchés et puis dans le but également de permettre un retour massif des achats de la part de, des grands intervenants de marché qui sont notamment les banques commerciales. Comme ce scénario l'anticipait, il y a quelques jours, le patron de la Banque centrale des, des États-Unis, donc de la, la fameuse Fed, M. Jérôme Powell, a annoncé, et cela euh, de manière anticipée par rapport au calendrier normal euh, de ce type d'annonce, qui était euh, donc prévu pour le 17 mars, donc annoncé, on peut le dire, dans l'urgence, une, euh, une mobilisation de la Banque centrale américaine pour soutenir les marchés, et ce sous la forme d'une baisse des taux d'intérêt directeurs, d'une baisse d'un demi-point des taux d'intérêt directeurs, ce qui enfonce encore le clou dans le, dans le retour en arrière que suit la fête du point de vue de sa politique euh, des taux euh, bah, depuis la crise de fin 2018. Euh, donc on, on est en train de nouveau de de converger vers des taux qui vont être inférieurs à 1, puisque maintenant la fourchette de taux consécutive à cette baisse fait que les, les taux directeurs américains, puisqu'ils sont toujours donnés dans une fourchette aux États-Unis, sont entre 1 et 1,25% à 10 ans. Donc on est dans des taux qui sont presque aussi ridicules et aussi absurdes que les taux que, que, que l'on connaît dans la, dans la zone euro. Alors la question que, que tous ceux qui suivent cette affaire-là se posent maintenant, se, se posent depuis, depuis 48 heures, c'est est-ce que ces, ces mesures de la FED seront suffisantes Pour l'instant, ce n'est pas très convaincant, puisque dans les, les minutes qui ont suivi l'annonce de M. Powell, euh, les marchés financiers américains ont, ont monté... Euh, parce qu'ils avaient confirmation de ce qu'ils attendaient, tout simplement. De, de, ils avaient confirmation de, euh, du soutien de la Banque Centrale qu'ils attendaient. Cela dit, euh, ils n'ont pas, euh, pas vraiment la conviction que ce sera suffisant, puisque très rapidement, euh, cette, cette hausse s'est tassée, s'est enchaînée par une baisse, et par une baisse profonde, puisqu'elle elle a amené euh, le Dow Jones près de 1000 points en dessous. Alors, euh, pour l'instant... On ne peut être sûr de rien, euh, tout simplement parce que la réaction des marchés euh, est étalonne de, de l'incertitude qui, qui les accable depuis, depuis une quinzaine, qui accable les opérateurs, euh, et incertitude dans laquelle eh les, les personnes oscillent euh, de l'espoir euh, au doute le plus profond. Donc là, on est vraiment dans, dans des phénomènes de psychologie. Ce qu'on peut dire, qui là a pas de la psychologie, c'est qu'il y a lieu de craindre que dans les, les jours et les semaines qui viennent, euh, la, les nouvelles euh, sur lesquelles ces personnes vont fonder leurs leur actions, leurs décisions boursières, soient mauvaises. Pourquoi Parce que le, la, la pandémie du coronavirus donc, fonctionne comme une pandémie, puisque maintenant on a affaire à une pandémie mondiale, puisqu'il y a à peu près 70 pays sur les, les 190 de, déclarés à, à l'ONU, qui sont touchés par, par cette épidémie donc c'est extrêmement sérieux c'est extrêmement sérieux de ce point de vue et euh, j'écoute j'ai il, il y a quelques jours une interview de de Didier Saint-Georges qui est un des enfin, qui est le, le patron opérationnel de la grande société de gestion Carminac hein, qui est un nom qui doit parler à ceux qui s'intéressent à ces, à ces sujets boursiers Saint-Georges, qui lui-même évidemment n'est pas virologue ni épidémiologue, euh, disait ben, « je me suis informé euh, » et en fait, euh, une épidémie ça fonctionne comme ça, ça démarre, ça fonctionne un peu au début comme exponentielle, donc ça démarre à une vitesse relativement lente, tout d'un coup ça se met à accélérer, donc c'est la, la fameuse partie verticale, ou quasiment verticale de l'exponentielle que tout le monde connaît, à euh, enfin, laquelle tout le monde pense quand on parle d'exponentielle, et puis ensuite, ça s'infléchit, et autrement dit, on est sur, sur l'ensemble une espèce de, de courbe en S qui, qui, dure, qui, enfin, qui, qui continue par une, une partie plus ou moins décroissante, et, et finalement ça s'effondre. Vers la fin, l'épidémie disparaît. Alors en Chine, euh, en Chine, on en est clairement dans la... Enfin, si les informations données par l'autorité chinoise sont sérieuses, on en est maintenant dans la partie où, où les choses deviennent à peu près plates, euh, donc qui prélude l'effondrement final de l'épidémie. Par contre, en Europe, aux États-Unis, on est encore dans la première partie d'épidémie. D'ailleurs, on voit que depuis quelques jours, le nombre de cas déclarés est en train de changer véritablement de vitesse, donc il faut s'attendre... Euh, compte tenu de, du fonctionnement de, de, de ces des épidémies, il faut s'attendre à ce que le nombre de cas déclarés ne cesse d'augmenter très rapidement en maintenant dans, les, dans les, les, les jours et les petites semaines qui viennent, euh, ce qui bien sûr va être un facteur d'inquiétude pour la population, et à juste titre, et également euh, un facteur euh, de grande inquiétude des opérateurs boursiers sur les conséquences que cela va avoir dans, sur le fonctionnement de l'économie et donc sur la croissance, et donc sur de, de possibles faillites d'entreprises, et de réactions en chaîne, et peut-être euh, dans ce genre de scénario ultime, d'une catastrophe économique et donc financière globale. Alors ce, ce à quoi je veux en venir, c'est que dans ce contexte-là, il est bien probable, et c'est certainement la probabilité la plus, enfin la, le scénario le plus probable, c'est que euh, la panique sur les marchés boursiers euh, peut-être va se calmer dans, à très court terme, mais risque, risque de reprendre. Et à ce moment-là, les mesures de baisse des taux qui ont été, été prises par la Banque centrale euh, américaine et qui seront peut-être suivies de mesures semblables de la part de la Banque centrale européenne, euh, c'est-à-dire euh, que là on plongerait vraiment dans des, euh, fortement dans des taux négatifs, euh, eh bien, ces mesures ne soient pas suffisantes pour redresser les marchés financiers et empêcher une catastrophe. Alors, que, reste, que restera-t-il comme possibilité d'action eh il restera aux États à, à faire des politiques budgétaires de relance, c'est-à-dire, bah, typiquement, des grands travaux, enfin, tout un tas de trucs qu'on n'a pas fait euh, parce qu'on voulait ne pas aggraver les déficits, euh, les déficits euh, budgétaires. Euh, ces choses-là seraient euh, lancées, euh, et et serait donc de nature à soutenir euh, l'activité économique. Bon, que, euh, après euh, le, le, premier coup, euh, le premier coup de fusil, à savoir la baisse des taux, il y aura un deuxième coup de fusil qui lui sera une nouvelle vague d'augmentation de la masse monétaire, c'est-à-dire les fameux quantitative easing, euh, qui, qui permettront... Enfin, dont, dont le but final est tout simplement de, de remettre de l'argent entre, des, des, euh, entre les mains des banques commerciales euh, de façon à leur permettre de racheter massivement des actions et donc de relancer, euh, de relancer les marchés et puis également de soutenir le bilan des banques puisque dans ce genre de situation, les banques sont bien sûr, sont, enfin, bien sûr euh, J'expliquerai, ou je réexpliquerai, parce que j'ai déjà fait dans des vidéos antérieures, euh, quel type de mécanique fait que dans ce genre de situation, euh, les, les banques sont en, euh, en très mauvaise posture euh, du point de vue de leurs leur résultats à venir. Alors la conclusion de, de tout cela, c'est que nous allons très vraisemblablement vers une relance forte des quantitative easing. Donc, une injection supplémentaire de, de monnaie dans une économie qui, dans le meilleur des cas, ne produit pas de richesse supplémentaire. Euh, autrement dit, c'est une nouvelle vague d'affaiblissement des grandes monnaies, à commencer par l'euro, euh, qui s'est d'ailleurs très fortement affaibli par rapport au dollar depuis quelques années. Une nouvelle vague d'affaiblissement de ces monnaies par rapport à l'or. Puisque, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, soit consacrée à l'or, soit consacrée au aux mécanismes de la crise financière et aux actions que l'on peut mener pour contrer cette crise financière, à chaque fois qu'on augmente la masse monétaire sans augmenter les richesses en face de cette masse monétaire, on fait perdre la valeur de la monnaie. Et cette perte de valeur de la monnaie, elle se mesure tout simplement par une hausse symétrique de la valeur de l'or exprimée dans les monnaies concernées. C'est la raison pour laquelle l'or de nouveau est à la hausse, euh, et que cette hausse est considérée comme étant une hausse de, de long terme. Euh, D'une part parce que qu'il y, y a toujours cette, cette affaire de, de taux d'intérêt qui joue un rôle important, les taux d'intérêt étant devenus extrêmement faibles, voire nuls ou négatifs pour, euh, dans, dans certains cas, euh, on a déjà pas mal... Euh, pas mal parlé de cela ensemble, euh, le fait que l'or lui pas, ne bénéficie pas de rémunération c'est une pénalité pour l'or puisque de toute manière les autres actifs ne rapportent rien, les autres actifs considérés comme sûrs ne rapportent rien, alors ça c'est un premier point, le deuxième point c'est celui que je viens de dire, le, la, la baisse objective des valeurs de monnaie se traduit par une augmentation de l'or et on est parti clairement pour accélérer ce phénomène. Donc ça on va le on va voir ça se développer euh, dans le moyen terme, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans deux, mais probablement euh, dans le courant de l'année 2020 euh, et puis euh, au-delà de l'année 2020. Alors là, je, je voudrais répondre par anticipation aux, aux commentaires que je risque de, de recevoir en dessous de la vidéo concernant euh, l'évolution de l'or. Certains ne vont pas manquer d'observer que depuis quelques, quelques jours, depuis une semaine ou deux, euh, l'or s'est effrité et a même connu une forte, une forte baisse dans le courant de la semaine dernière, puisqu'en séance il a perdu jusqu'à 7,5%, euh, et par la suite il a remonté. Alors, cette baisse, à mon, à mon sens, et enfin, je ne suis pas seul à, à être de cet avis, hein, cette baisse euh, est très conjoncturelle, elle s'explique par de purs phénomènes de, de marché momentanés qui sont euh, d'abord des, des prises de bénéfices sur l'or. Alors ces, ces prises de bénéfices sont, sont la conséquence des fortes pertes que les opérateurs euh, boursiers ont essuyées sur les autres valeurs, sur les autres les autres valeurs, donc euh, les valeurs cotées sur le marché financier depuis, depuis 15 jours, euh, notamment ceux qui avaient des positions spé spéculatives à la baisse. Donc, certains spéculateurs, dans certaines configurations de, de spéculation, pour sortir dans l'urgence de, de positions que la, la crise ne cesse, que, que, que l'effondrement des cours ne, ne cesse d'aggraver, euh, il est nécessaire de disposer de liquidités pour déboucler les positions. Bon, je vous fais grâce des, des considérations techniques sur la, euh, sur la façon de, dont ces choses-là arrivent et, et, et, se, et se passent. Et, euh, bien, à la seule façon, quand on a perdu beaucoup d'argent, c'est de, de vendre les choses qui sont bénéficiaires pour récupérer, euh, pour récupérer des marges de manœuvre. C'est pour ça que l'or a été vendu massivement. À ça s'ajoute très vraisemblablement une action de la banque centrale japonaise, euh, parce que depuis peu de temps, euh, l'or et le Yen qui évoluaient de manière relativement, relativement semblable, euh, ont cessé d'évoluer de manière semblable, c'est-à-dire que le Yen était en train de, de baisser fortement, et, et l'or d'accélérer sa hausse ce qui pose problème évidemment aux autorités monétaires japonaises. Donc il est assez possible, et plusieurs, plusieurs spécialistes de l'or pensent ça, que la, les fortes ventes à terme, comme par hasard à terme, qui il y a une semaine ont entraîné une baisse momentanée de l'or de, de, de 7,5%, soit en fait une manipulation des cours, comme il y en a très souvent sur le marché de l'or. Et comme je vous en ai expliqué plusieurs, dans euh, ma vidéo qui, qui était consacrée au sujet de la manipulation des cours de l'or. Voilà ce que je voulais vous dire, vous dire pour aujourd'hui. Euh, J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, eh levez un pouce bleu pour signaler son intérêt à l'ensemble des, des youtubeurs. Partagez-la, bien évidemment. Et surtout, n'hésitez pas à commenter puisque vous savez que, pour moi, vos commentaires, c'est ce qu'il y a de, de plus important. Ça permet d'échanger de, des, des points de vue et des analyses. Pour approfondir vos réflexions sur ce sujet ou d'autres sujets en matière financière et patrimoniale, les conditions vous sont précisées, ensemble, dans le cadre de séances de coaching, dont les conditions vous sont précisées par le lien que je mets immédiatement sous la vidéo. En descendant un petit peu plus bas sous la vidéo, vous trouverez beaucoup d'autres liens qui vous, qui vous permettent d'accéder à divers pdf que je mets gratuitement à votre disposition donc ne vous en privez pas. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je serai amené à tourner sur la situation boursière que nous connaissons actuellement et sur les, les sujets qui s'avéreront nécessaires en fonction de l'actualité à venir, et bien c'est simple, pensez à vous abonner, vous pouvez le faire à partir du euh, petites icônes vert et bleu que vous avez là ou également à partir d'un lien sous la vidéo. J'en ai terminé avec les messages que je voulais vous délivrer pour aujourd'hui. Je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.